On, on, voulait, on voulait parler de ce qui était selon nous l'aspect le plus crucial de ce qu'on appelle le contemporain. Et pour nous, avec Alice, on se disait, mais en fait, une des grandes caractéristiques du contemporain, c'est euh, que la génération des 10, 20, 30, 40 ans, pour eux le futur, il sera forcément pire que le présent. Et ça, pour nous, on se disait, mais ça, ça reconfigure tout, quoi. Ça reconfigure les manières d'aimer, la question de l'affiliation, avoir des enfants ou pas. Ça reconfigure la manière dont on est en amitié, dont on est en société, la manière dont on pense la politique. Donc, euh, donc, euh, en fait, c'était vraiment ça le point de départ. Et, et d'ailleurs, euh, euh, quasiment tous les personnages du film, même les personnages qui peuvent paraître plus anecdotiques, plus secondaires, sont une manière de, de répondre, en acte, en émotion, en comportement, euh, à cette question-là. Vous avez une sorte de d'apolitisme, pessimisme du côté de Pablo, vous avez le côté révolutionnaire, joyeux, bon ben voilà, vu qu'il n'y a plus d'autre choix que faire de la révolution, eh bien embrassons cette idée joyeusement du côté de Fanny, on a quelque chose de plus à l'ancienne du côté de Naïma et de Tristan, ben c'est ben pas grave, même si le temps politique est réduit à cause du de, dernier effondrement possible, ben c'est pas grave, on continue à faire de la politique avec des moyens classiques, et d'une certaine manière, tous les personnages sont construits comme ça, un personnage qui peut paraître anecdotique comme Perséphone, qui est la fille du bar, euh, Perséphone, c'est, bon, bah, vu que tout est foutu, on se bourre la gueule et puis on essaye de, de vivre de l'amour, quoi. Donc, euh, donc, en fait, c'était vraiment ça, l'impulsion euh, de départ, quoi. J'espère que je conduire c'est pas non plus Perséphone, hein. Oui. Non, on fait des blagues sur Macron. Et, <rire> et en même temps, il y, euh, y a un côté euh, où, justement, il y, y a une grande partie qui revient en lettre c'est l'enfantement. Donc, la, la, la procréation. Donc, euh, et c'est vrai que ça déstabilise un petit peu parce qu'on a différentes opinions et c'est vrai que dans toute cette histoire, on est un petit peu on est entre, deux, entre deux eaux. C'était un, un peu, peu l'idée du film, ce que vous appelez être entre deux eaux. Moi, je ne parle pas comme ça, mais ça me parle quand vous le dites. Euh, le débat que, que, que Pablo et, et Fanny ont, euh, ni Alice ni moi, on est d'accord avec l'un ou avec l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on est aussi entre deux eaux, et, et sur la question de la filiation, euh, Alice c'est quelqu'un qui, euh, j'ai toujours un peu réticences à parler à sa place, mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a priori ne veut pas d'enfant, et qui même l'a revendiqué en interview, donc je pense que je peux le dire, euh, moi j'ai une fille... Euh, voilà, euh, et pourtant euh, voilà, je, me, je me pose des questions, est-ce que je veux un autre enfant ou pas, euh, je ne sais pas où, est, où en est Alice euh, elle, dans son chemin, et puis il y, y a la question au sens inverse, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, hein, qu -ce qu fait de la mort euh... Des gens de la génération d'au-dessus, euh, comment on l'envisage, d'un point de vue euh, que ce soit très concret, euh, ou d'un point de vue plus émotionnel, émotiv... Donc voilà, ce, ce, cet entre-deux, nous, c'était quelque chose, euh, c'est pas parce qu'on veut pas répondre, c'est parce que euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce de zone de complexité comme ça, où, euh, où bah, souvent, nous, on se retrouvait avec Alice, on se disait, mais on est comme Tristan parfois, on, on se sent... Euh, on se sent un peu à l'arrêt devant le poids de ces grandes questions et on ne sait pas quoi penser. Et, et finalement on se disait mais, mais c'est intéressant de raconter l'histoire de quelqu'un qui ne sait pas quoi penser et qui du coup ne peut pas agir. C'est peut-être peut quelque chose de très très honnête plutôt que de se précipiter tout de suite, d'avoir des opinions en disant bah, il faut faire ci, il faut faire ça, et moi je pense ci, moi je pense ça. On raconte le, le parcours d'un personnage qui lui bah, au bout d'un moment ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi penser. Entre deux autres si j'ai bien compris vos Oui mais c'est vrai. Vous avez...